Bonjour. bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour donc, sur, sur Facebook et sur Instagram. Et, écoutez, je dis aussi bonjour à, à tous nos stagiaires hein, qui, sont, qui sont présents aujourd'hui. Euh, L'objectif de, de ce live, déjà, bah, déjà se, se ouais. présenter. Hein, voilà. donc, ouais. je suis, On va donc, se présenter pour meubler un petit peu de 3 minutes, le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde règle ses petits problèmes de son, etc. Ouais. <rire> donc, je suis Yves, donc, responsable de formation chez Fort-Prof. Ouais. Qui est là pour vous accompagner aujourd'hui dans ce, dans ce live mmh. qu'on va essayer de faire de, de courte durée. Je sais qu'on vous est en, en pause déjeuner donc on, on va essayer de, de le faire durer une demi heure, hein, pas plus pour que vous puissiez avoir un peu, un peu de temps pour vous aussi. Et ouais, ça, on les informations avoir... importantes et pas vous prendre trop de temps. Voilà. Et Jean-Paul. <rire> et donc moi Jean-Paul je suis également responsable de formation chez FORPROF et ravi de vous retrouver aujourd'hui. <rire> Écoutez, bienvenue dans, dans ce live, euh, l'objectif de ce live, en fait, c'est vous donner quelques conseils, des conseils pour, ben, pour commencer votre préparation, euh, la préparation au concours de professeur des écoles, hein, ce, qui, euh, ce qui nous appelle aujourd'hui. Voilà. Sachez aussi que si jamais vous devez partir ou euh, que vous avez loupé le début, il y aura un replay qui sera disponible sur les deux réseaux, sur Facebook, sur Instagram, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder le replay à tout moment. C'est parfait. <rire> Je euh, te laisse commencer. Merci. Oui, a pas de problème. <rire> euh, alors, vous pensez donc pour le, pour le concours qu'il qu est trop tôt pour préparer ce concours, hein, sachant que euh, le concours maintenant, il sera pour, pour 2023, sachant que les, les stagiaires qui le préparent pour 2022 sont en train actuellement hein, de, de le passer. Euh, donc, vous pensez que c'est trop tôt et en fait, euh, pas du tout, parce qu'en fait, il faut anticiper votre préparation. Il est important d'anticiper parce que vous avez besoin de vous approprier beaucoup de connaissances et, euh, et acquérir aussi de la méthode. Donc on va en parler ensemble aujourd'hui et on va développer un petit peu point par point et aussi matière par matière hein, ce, ce qui peut être utile pour vous. Voilà, au fur et à mesure qu'on va développer un petit peu euh, les épreuves, euh, les, les connaissances, etc. Vous allez quand même vous rendre compte que bah, ce n'est pas un concours qui se révise en deux mois juste avant. Euh, il faut vraiment, euh, si vous prenez toute l'année pour le faire, c'est bien. Voilà. alors pour mieux comprendre comment anticiper déjà le, le travail eh il faut déjà un petit peu connaître connaître les épreuves donc je vais revenir rapidement sur sur les épreuves euh, en commençant bah, par l'épreuve de français qui, qui est la première épreuve du, euh, des écrits donc les écrits sont composés de, de trois épreuves hein, l'épreuve de, de français l'épreuve de mathématiques et l'épreuve écrite du domaine d'application voilà. euh, donc la première c'est l'épreuve de français qui, qui dure trois heures euh, c'est une épreuve qui est sur 20 points hein. et euh, voilà donc le format du concours euh, repose en fait sur sur trois parties basées sur un texte donc vous avez un texte entre 400 et 600 mots qui vous est proposé et, euh, et donc sur ce texte on va vous proposer des, des questions donc euh, des questions la, pre la première type de questions ça va être sur l'étude de la langue alors l'étude de la langue ça va concerner par exemple les notions la, la fonction des mots dans le texte euh, la valeur des temps ça peut être aussi sur, sur l'orthographe des mots voilà. donc toute cette partie là ça représente la première partie de, euh, du concours de, de français vous avez ensuite une partie sur euh, la lexique, euh, le lexique et euh, la compréhension euh, lexicale. Donc là, plus, ça va être plutôt sur la formation des mots, euh, sur les le choix lexicaux euh, réalisés par, par l'auteur. Et vous avez enfin une troisième partie. Donc cette troisième partie, elle, concerne la partie de réflexion et de développement. Alors c'est une partie un peu plus imposante. Euh, en fait, c'est une réponse argumentée qui va être posée en fonction d'une question. Donc la question va être tirée d'un thème du, du texte. Et, euh, et donc vous avez une question qui va vous être posée. Et, et donc là, on va, vous allez devoir développer ça, cette réponse. On va y revenir un, un petit peu plus tard. Euh, oui, je fais un petit rappel aussi. Donc, le, le niveau du, du concours, hein, c'est le niveau euh, fin de collège et début de lycée. Voilà. Alors, il est essentiel pour commencer à, à se préparer. Donc, il est essentiel de, de travailler quelques, quelques matières. Donc, vous avez compris maintenant les, les points importants qui sont travaillés dans le, dans le concours. Euh, donc, le premier point à travailler, bah, ça va être la grammaire simplement. Donc, dans la grammaire, vous allez travailler donc la, la classe des mots. Vous allez à travailler les, les groupes de phrases, par exemple. Euh, en deuxième temps, pour l'orthographe, vous allez devoir travailler aussi euh, ben, les accords, les principes, les, les, les participes, les participes présents, les participes passés, euh, les adverbes, les pluriels. Donc, ça demande un travail aussi euh, conséquent. Et vous avez enfin aussi devoir travailler la partie lexicale. Donc, le lexique, ça va être ben, les, les figures de style, par exemple. Vous avez ou, les euh, les homonymes, les synonymes, les, les champs lexicaux, euh, les champs sémantiques, hein, tous ces éléments-là, il va devoir effectivement les, les travailler toute l'année. Alors, euh, pour commencer, vous pouvez déjà travailler avec les ressources que vous avez déjà présentes euh, chez vous. Donc chez vous, vous avez peut-être déjà euh, des, euh, le bled, c'est vrai que c'est un élément, un élément essentiel pour la préparation, c'est un petit peu une, une bible que, qui est utilisée par, par les stagiaires. Et, et par toutes les personnes qui veulent préparer le concours. Vous avez aussi, vous pouvez avoir bah, les, les cahiers de vos enfants, vous avez des enfants qui, qui préparent le, cette année qui sont, euh, qui sont au collège ou en début de lycée, à ce moment-là, ça, ça peut vous aider, donc vous pouvez utiliser le, leurs cahiers, vous pouvez utiliser aussi euh, le, leurs ouvrages, hein, leurs leur livres. Euh, vous pouvez aussi utiliser les annales. Alors attention, les annales, euh, il vaut mieux utiliser les annales de, de cette année, donc d'ailleurs on, on les mettra donc en en disposition oui. rapidement les, les sujets d'anal euh, sur les sujets 2022. Euh, D'ailleurs, il y avait un sujet sur Victor Hugo hein, qui a été euh, qui a été utilisé cette année. donc On, on vous le mettra à disposition, euh, possible, sur le, sur le site de Fortprof. Enfin, comme le concours a changé de format, c'est vrai que c'est mieux de travailler sur les annales de cette année et les sujets 02 de cette année. Et ça, on vous les met à disposition. Voilà. Et les sujets de zéro, vous, ils sont déjà disponibles. Il hein, faut déjà les consulter. Donc, voilà pour les, la partie notionnelle. Après, vous avez une partie donc de réflexion. Et la réflexion et, et de compréhension, c'est une partie qui est, qui est importante pour, pour le concours. Et dans cette partie-là, il va être important de développer euh, une culture littéraire. Voilà. Donc, pour développer cette culture littéraire, eh bien, il faut faire appel à, à vos connaissances, bien sûr. Euh, donc, vous allez avoir à, à travailler, à réfléchir, à, à développer hein, des, euh, des références littéraires euh, qui peuvent être littéraires ou aussi de, de culture générale. Euh, dans le sens où vous pouvez très bien avoir aussi des, des références euh, picturales, par exemple, ou des références euh, cinématographiques, hein, si, vous êtes, euh, si vous êtes un petit peu cinéphile. Voilà, donc tous ces éléments sont importants, et, euh, et en parallèle de, de cette préparation, de ces connaissances à développer, eh bien, il faudra aussi acquérir une méthode, une méthodologie pour répondre à ces questions. Euh, donc, 4Prof propose, par exemple, pour, euh, pour la remise à niveau en, en français, euh, il propose donc des, des modules e Learning qui sont, qui sont disponibles. Donc, euh, ces modules-là, ils vous permettent bah, déjà de, de résumer un petit peu, de concentrer toutes des ressources au même endroit. Et comme ça, vous reprenez un petit peu le, le programme euh, bah, qui est nécessaire pour le concours avec, des, avec des, des sujets, avec des, des exercices, avec des exercices corrigés, et aussi avec des, des fiches des fiches notionnelles qui vous sont proposées dans, cette, dans vos remises à niveau de, dans e-learning. Et bien sûr, la méthodologie pour répondre à cette question de réflexion en français. Exactement. Alors, prof propose aussi hein, des vidéos qui reviennent sur la, sur la culture littéraire, sur les genres, sur les formes, qui reviennent de manière chronologique, hein, et, et aussi avec des férans, références d'auteurs, bien sûr, et des auteurs incontournables, qui, qui est nécessaire de, de connaître. Voilà. Euh, bah vous aurez accès aussi à un corpus de, de textes. Euh, donc, ce corpus de textes permet de, de sectionner de nombreuses œuvres qui vous sont proposées, euh, et vous sont proposées par thème, pour que ce soit plus simple pour vous. Encore une fois, une fois de plus, pour faciliter un petit peu le, le travail, faciliter la préparation. Et euh, donc sur, sur des thèmes comme par exemple la liberté ou, euh, ou l'amour ou la mémoire. Voilà, ce type d'éléments-là qui sont importants à préparer pour le concours et nous proposons aussi un, un, forum, un forum collaboratif hein, qui permet de partager bah, des fiches de lecture. Et ça, c'est très pratique pour... Euh, ça permet de, de partager, d'échanger avec d'autres stagiaires et, et de partager des, des fiches que vous n'avez pas encore... Euh, des livres que vous n'avez pas encore consultés. Voilà, si vous n'avez pas le temps de relire tous les livres, toutes les références littéraires, vous allez pouvoir trouver des fiches de lecture, des résumés, etc., qui mmh. ont été faits par d'autres stagiaires, euh, qui sont proposés par For prof aussi. Donc vous allez pouvoir, comme ça, parfaire votre culture littéraire, sans devoir lire l'intégralité de tous les livres mmh. en six mois. Parfaitement. Donc euh, ben, je vais peut-être te laisser te, te présenter et de présenter surtout la... ouais. les mathématiques. Donc je me suis présenté <rire> tout à l'heure, hein, moi c'est toujours Jean-Paul, ça n'a pas changé. Mmh. Euh, donc je vais vous parler un peu de, de l'épreuve de maths. Euh, alors je vous parle aussi en tant qu'ancien prof de maths. Donc pour l'épreuve écrite euh, du CRPE, euh, ce qui est indiqué c'est qu'on aura au moins trois exercices indépendants alors pour ceux qui vont voir les sujets de cette année qui sont, pour ceux qui assistent au live maintenant les sujets sont sortis hier il y a eu cinq exercices indépendants aussi donc euh, le sujet était quand, même, était quand même assez long il faut l'anticiper il faut euh, surtout ce qui va être important c'est le niveau attendu pour le concours euh, puisque normalement on attend un niveau fin de collège mais depuis la réforme du concours aussi on, on a monté le niveau euh, notamment sur la partie nombre et calcul où on attend un niveau de seconde générale et technologique donc on peut être des fois sur même la fin de seconde début première ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir activer des connaissances qu'on n'a pas forcément gardées, notamment par exemple sur la géométrie, un peu plus précise que... Bon, tout le monde a des vagues souvenirs, des théorèmes de Pythagore, Thalès, etc. Mais il y a un peu plus que ça à faire en géométrie. Mais également, bah, se remettre à la page en calcul littéral, en résolution d'équations, du premier degré, etc. Donc, tous des, des bons souvenirs, j'imagine, qui, qui vous restent de maths, qu'il va falloir remettre, remettre à jour. Alors, pour cette épreuve de maths, euh, la meilleure préparation possible, elle va se faire, à mon sens, en deux temps. Euh, première, euh, première étape, ça va être de se remettre à niveau. Il va falloir revoir les bases. Déjà, pour ceux pour qui les maths c'est un petit peu loin. Euh, oui, j'ai pas précisé effectivement les maths, dure aussi 3 heures et c'est aussi sur 20 points. Merci, je vois sur le chat. Euh, donc, première étape de la préparation, se remettre à niveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire déjà revoir les bases, euh, c'est-à-dire tout ce qui est parenthèse, fraction, nombre relatifs, etc., parce que voilà, on a beau faire le meilleur calcul du monde, si on a oublié une parenthèse ou, euh, ou confondu une simplification de fraction, etc., le calcul sera faux à la fin. Donc il faut vraiment bien insister sur ces bases. Ensuite, après ça, vous pourrez enchaîner sur des concepts un peu plus avancés. Donc tout ce qui est développement, factorisation, des résolutions d'équations, géométrie, probabilité, etc. Et par contre, il va pas falloir oublier certains, certaines spécialités qui sont un peu plus pointues. Je pense notamment à l'algorithmique, et au système de numération, euh, sachant que dans les sujets de maths qu'on a eu euh, des, euh, du concours 2022, il y a un gros exercice, des gros exercices sur l'algorithmique et il y a un gros exercice sur les systèmes de numération pour certains groupements. Donc ça, c'est quelque chose qui va représenter peut-être une grosse partie de votre concours, alors que euh, c'est une petite partie du programme, mais vraiment, ça, il ne faut pas le négliger, ça peut être très très important. Donc toutes ces parties-là, nous on les propose aussi chez Fort-Prof dans nos remises à niveau. Hein, et vous pourrez les travailler à votre rythme toute l'année. On a des remises à niveau écrites euh, sous forme de capsules vidéo explicatives et surtout des exercices autocorrigés. Donc vous allez pouvoir travailler à votre rythme euh, sur la préparation et sur, euh, sur cette remise à niveau. Donc ça, c'est la première étape pour préparer une épreuve de maths. Deuxième étape qui va être importante, ça va être de se préparer non pas que sur du, de la remise à niveau, mais aussi sur des sujets de concours. Puisqu'on a beau avoir toutes les notions du monde et savoir résoudre des équations, etc. Si on n'a pas le, le bagage pour identifier qu'il va y avoir un piège dans une question ou que ce genre de question va toujours demander des conversions, etc. Euh, on peut très très vite se planter euh, devant un sujet de concours. Ou ne serait-ce que si la consigne euh, demande beaucoup de contexte, comme on l'a eu hier d'ailleurs. Hein. Voilà, S'il y a 15 lignes de texte sur la consigne, c'est très rapide de se perdre si on n'a pas le réflexe de noter les informations importantes, etc. Donc, il est important de travailler sur des sujets de type concours. Le notionnel ne fait pas tout. <rire> Surtout que des fois, les pièges sont tout à fait volontaires hein, dans les consignes. Euh, on cherche justement à avoir les candidats qui se sont bien préparés sur ce genre de sujet. Il va falloir aussi, euh, dans cette, cette étape-là, apprendre à gérer son temps, bien sûr. Euh, apprendre à gérer euh, comment on va traiter ses brouillons, dans quel ordre on commence les exercices, comment on fait les calculs au brouillon, etc. Et tous les petits automatismes qui vont permettre, au final, de vérifier vos calculs et d'être sûr que votre réponse est juste et que vous répondiez à tous les exercices dans les temps. Donc, cette deuxième partie de, de préparation, donc se préparer sur des sujets de concours, c'est aussi ce qu'on propose chez Fort Prof hein, au travers des cours, euh, puisque, voilà, on vous propose des sujets de concours originaux sur lesquels vous allez travailler et vous allez avoir toute l'année pour vous préparer sur ces sujets-là en parallèle de la remise à niveau. Donc, l'idée, c'est que vous arriviez au concours très à l'aise sur le niveau et aussi sur les, le type de questions et la façon de répondre euh, aux questions spécifiques du concours. Alors, un petit, le petit aparté pour les maths est terminé. Je vais rendre la parole à Yves du coup pour l'épreuve du domaine d'application, l'épreuve écrite d'application. Alors, oui, la do, le domaine d'application. Cette épreuve-là, c'est une épreuve qui est nouvelle cette année, hein, c'est au, au concours. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à, à tous nos stagiaires qui, qui, qui, qui viennent de la. Ils ouais, sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir, <rire> qui, qui ont terminé l'épreuve aujourd'hui, hein, pour ceux qui, qui le voient en live. Euh, Ça dure aussi 3 heures et c'est aussi sur 20 points. Voilà, 3 heures sur 20 points, exactement. Euh, alors là, c'est une épreuve un peu spécifique. C'est une épreuve qui est destinée en fait à, à vérifier les connaissances didactiques pédagogique et disciplinaire des, euh, des stagiaires sur euh, un des trois domaines d'activité donc je vais revenir rapidement sur les domaines d'activité donc vous avez le premier c'est le domaine de sciences et technologies vous avez un deuxième domaine qui est histoire géographie et euh, enseignement moral et civique et un troisième domaine qui est le domaine des arts et qui comprend donc les arts plastiques l'histoire des arts et aussi euh, l'éducation musicale voilà. Donc là, dans ces deux cas-là, vous avez donc deux, euh, deux domaines qui sont, qui sont pris en compte. Alors, à partir d'un dossier, vous aurez un dossier donc, euh, qui va être disponible pour les, euh, pour les candidats. Donc vous avez un dossier qui comprend donc, des textes pédagogiques, des textes didactiques. Ça peut être aussi des, des extraits de manuels qui sont proposés. Et euh, le but, c'est de, de concevoir ou d'analyser une séquence ou une séance d'enseignement entre le, entre le cycle 1 et le cycle 3. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui est proposé. Et euh, déjà, dans, dans un premier euh, élément stratégique, le premier conseil à vous donner, hein, c'est déjà de, de faire le choix du domaine. Euh, donc ça, c'est essentiel. Pour, bah, pour anticiper votre, votre préparation il est important de faire ce choix euh, donc comment faire ce choix c'est la première question que vous allez vous poser hein. euh, donc et, bah, il faut vous servir tout simplement bah, de votre formation initiale de ce que vous avez déjà euh, réalisé de, bah, de vos connaissances professionnelles hein, peut-être que vous avez travaillé dans, dans un domaine en, en biologie par exemple si, si ça fait 10 ans des... que vous bossez dans un laboratoire prenez la science et la technologie, ça, voilà. ça paraît évident par exemple, par exemple hein, ou sinon si vous avez des, des connaissances ou une importance spécifique à, à l'histoire, bah, peut-être que ça va être plutôt histoire, géographie et enseignement moral et civique qui va, qui va vous intéresser. Donc, quoi qu'il arrive, tous ces éléments-là et votre goût aussi à en de compte hein, vous, mmh. vous permettre de choisir votre, votre domaine, votre domaine d'activité. Euh, le domaine d'application, le domaine de voilà, c'est le premier élément à choisir pour éviter de, en fait, de vous éparpiller tout simplement dans votre préparation et, et de vous concentrer vraiment sur un domaine, euh, parce que vous allez voir qu'il va falloir développer quand même des, des connaissances disciplinaires dans, dans ce domaine-là. Alors, euh, pour développer ces connaissances disciplinaires, FortProf propose hein, des, des modules de remise à niveau, justement, euh, dans ces domaines pour vous aider et pour un petit peu concentrer euh, les, les connaissances nécessaires euh, dans, dans des formations en e-learning. Tout ça, c'est disponible directement euh, sur, euh, chez FortProf. Euh, les domaines, enfin, les, je vais vous donner quelques idées, enfin, quelques exemples hein, de. De, de questions qui peuvent être rencontrées hein, dans, dans les domaines parce que les, les domaines sont très vastes. Euh, donc par exemple en, en histoire, bah, ça va par exemple de, de la préhistoire, ça va au roi de France et ça concerne aussi euh, la construction européenne. Donc euh, vous avez en géographie, vous allez avoir des, des questions ou des informations en tout cas sur la, les caractéristiques des, des lieux de vie hein, qui, est, qui est important à développer au niveau de la, la géographie. En, en enseignement moral et civique, ben, ce sera plutôt ben, les symboles de la République hein, qui, seront, qui seront concernés. Vous allez avoir du, euh, des questions, enfin, des, des informations sur le respect de soi, sur le respect des autres, euh, sur les institutions. Hein, tous ces éléments-là sont, sont essentiels à travailler aussi euh, pour, euh, pour l'enseignement moral et civique. Euh, en sciences, euh, c'est assez, assez vaste également. Hein, donc vous avez par exemple euh, l'état des eaux, les cycles lunaires, les cycles solaires qui sont, qui sont travaillés, euh, la, la classification des vivants. Voilà. Et en art, vous avez, les arts, en art plastique, bah, vous avez les, toutes les techniques qui concernent l'art la, plastique, vous avez aussi les programmes. Euh, en éducation musicale, bah, il, il y a des éléments techniques, hein, comme le, le, les paramètres, par exemple, du son, euh, comme les périodes musicales, hein, qu'il qui qu faut aussi connaître, hein, et euh, les principes de, de transmission du chant. Voilà. Donc, voilà quelques éléments, en fait, importants voir. Euh, ce qu'il faut c'est travailler aussi avec les, les ressources que vous avez hein, qui, sont, qui sont présentes chez vous donc euh, vous allez pouvoir travailler avec les annales donc c'est pareil on mettra à disposition les sujets dès qu'on qu les aura les, les sujets de, donc de, de cette épreuve d'application euh, donc on les, on les mettra à disposition directement sur le site de ferprof euh, vous avez donc les, les sujets zéro hein, qui sont disponibles là, sur le site du ministère vous pouvez très bien déjà les, les, les consulter et les travailler vous savez aussi peut-être les, les cahiers de vos enfants, toujours pareil, qui sont, qui sont peut-être utiles pour, pour travailler ce domaine-là, ou, ou des livres, ou, ou même des cahiers de vacances hein, qui, peuvent, qui peuvent vous aider à, à travailler ces, ce domaine d'application. Après, dans un deuxième temps, vous aurez à travailler donc sur la partie didactique et pédagogique. Donc là, on a vu la partie notionnelle, hein, on la, la partie didactique et pédagogique. Euh, donc, c'est une partie qui est, qui est essentielle à travailler. Et, euh, et donc, il va falloir maîtriser en particulier euh, ben, la psychologie de l'enfant, euh, les méthodes, et les démarches pédagogiques. Hein, tous ces éléments-là sont importants à travailler, euh, ainsi que bon, savoir analyser et concevoir une séquence, une séance. Hein, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, donc il va falloir travailler sur ces éléments-là. Et, euh, et donc, on vous aide évidemment à, à travailler ce domaine-là. Donc le but hein, c'est effectivement d'anticiper les connaissances disciplinaires et ensuite de pouvoir travailler un petit peu sur les connaissances spécifiques des, des différentes matières. Alors euh, donc, vous pouvez vous concentrer donc sur, vous allez vous concentrer sur ces, sur ces connaissances euh, notionnelles, ces connaissances disciplinaires, et l'avantage c'est que ça va vous permettre de, de gagner du temps, de gagner du temps sur le reste de la formation. Alors, du temps sur la préparation, effectivement, euh, des parties euh, didactiques, des parties pédagogiques, mais aussi toutes les parties orales. Donc, euh, donc chez FortProf, on, on travaille simultanément euh, les écrits et les oraux en même temps. Parce que, bah parce que tout simplement ça, ça prend beaucoup de temps ça peut, et il va falloir acquérir donc une, posture qui est, euh, une posture de professeur des écoles euh, parce que c'est cette posture là qui vous sera demandée ensuite au niveau euh, des euros et ensuite au niveau de votre vie professionnelle hein. donc c'est important de le travailler euh, immédiatement mm. L'important euh, c'est qu'on ne prépare pas non plus euh, un oral de concours, on prépare aussi son futur métier Voilà, on, se, on vous prépare vraiment à être professeur des écoles donc c'est euh, la posture, c'est le langage, c'est des réflexes qu'il va falloir aborder, hein, c'est un langage particulier et, euh, et Jean-Paul, tu vas peut-être nous parler des épreuves orales. Ok, alors je vous parle un petit peu des épreuves orales, donc déjà premièrement, les épreuves orales, ça paraît toujours un petit peu plus distant que les écrits, on se dit bon, les écrits sont en avril, les euros sont en juin, il faut déjà que j'ai les écrits, etc. On a un petit peu moins tendance à, à se concentrer dessus et ça, c'est une erreur parce que les oraux représentent les deux tiers de la note totale du concours. Là, on vous a, on vous a dit euh, deux, trois, euh, trois disciplines sur 20 points, donc on a 60 points. C'est seulement un tiers de toute la note de concours. Et les épreuves orales vont représenter tout le reste. 120 points. Voilà. voilà. <rire> voilà. Tu es aussi prof de maths, je vois. <rire> donc, la euh, première épreuve orale euh, qui va nous intéresser, c'est l'épreuve de leçon. Alors, pour cette épreuve de leçon, c'est une épreuve qui va durer 3 heures. Vous avez 2 heures de préparation et 1 heure d'épreuve proprement dite, qui va être notée sur 80 points. Euh, donc dans cette épreuve, vous devrez concevoir et animer une séance d'enseignement en maths et une séance en français. Vous avez les deux à faire. Alors attention, l'idée, ça ne va pas être de, de faire comme si le jury était, était composé d'élèves et de présenter comme si vous étiez en classe, mais ça va être de présenter plutôt les composantes pédagogiques et didactiques des cours, des leçons. Donc vous allez devoir expliquer vos choix de conception plutôt que simplement faire la leçon au jury. Ensuite, deuxième épreuve, euh, l'épreuve d'entretien qui durera environ une heure, qui elle est sur 40 points, est en deux parties. La première partie concerne le sport, l'EPS, et vous allez devoir proposer une situation d'apprentissage en EPS, en fonction d'un contexte et d'un objectif, d'un sujet qui vous sera posé par le jury. La deuxième partie de cette épreuve d'entretien concernera la motivation et la connaissance du système éducatif. Euh, C'est-à-dire que vous allez devoir présenter votre, votre parcours, valoriser votre parcours par rapport à votre futur métier, par rapport à à ce qui, va, ce qui va vous être demandé, et vous allez aussi, pour la connaissance du système éducatif, avoir deux de mises en situation professionnelles sur des problèmes d'enseignement, de, de vie scolaire, etc. Vous allez devoir, en plus, euh, réaliser une fiche de candidature, donc ça c'est au préalable du concours, euh, pour résumer un petit peu aussi euh, voilà, vos motivations, votre parcours, etc. Donc l'idée principale, je ne vais pas forcément détailler beaucoup plus, mais l'idée principale qui ressort, c'est que dans ces épreuves orales, il y a beaucoup de contenu qui est totalement indépendant des écrits. Il va y avoir de la pédagogie, de la didactique, euh, on en a un petit peu vu lors de l'épreuve écrite d'application, mais là ça va être vraiment le cœur, du, le cœur des épreuves orales. Euh, L'apprentissage chez l'enfant, la connaissance du système éducatif, euh, l'EPS, etc. Donc beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, au moins autant de contenu que finalement la remise à niveau en maté en français donc vous voyez bien que si on attend les résultats des écrits mi-mai pour commencer à réviser les oraux qui commencent en juin et eh ben, c'est perdu en fait donc il va vraiment falloir s'y mettre avant euh, Il faut vraiment, le mieux c'est vraiment de commencer à travailler les oraux en même temps que vous travaillez les écrits on n'est pas dans l'optique euh, je vais aux écrits j'espère que je les ai après je vais pour les oraux là on est dans l'optique je vais avoir les écrits je vais avoir les oraux je travaille les deux en parallèle hein. Donc chez Fort-Prof, on vous permet aussi de faire ça euh, à travers nos cours déjà euh, qui permettent de travailler bah, sur des sujets de concours originaux en CSE, en EPS, en leçons. Euh, on propose aussi des mises en situation d'oral, donc des oraux blancs avec des professeurs euh, en individuel. Euh, on vous accompagne aussi euh, à l'entretien de motivation pour vous apprendre à comment valoriser votre parcours dans le cadre du passage du concours. Tout le monde sait faire un CV, bien sûr, mais valoriser son parcours vraiment dans le cadre du CRPE, c'est un petit peu différent et ça, on pourra vous l'expliquer aussi. Et je crois que j'ai à peu près fini pour les épreuves orales. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est parfait, c'est beaucoup d'informations pour, pour, pour nos futurs stagiaires. Et, euh, et en tout cas, je suis content de vous avoir présenté tous ces éléments-là. Euh, ce qui est important aussi, pour résumer, hein, pour finir un petit peu, c'est euh, qu'il est important de commencer tôt. Le, le temps de la préparation, c'est un ouais. temps qui est, qui est très court. Donc, vous avez dit tout à l'heure hein, que les, les épreuves sont au mois d'avril, euh, les premières épreuves au mois d'avril. Donc, ça laisse quand même peu de temps sur l'année. Euh, C'est vraiment une course hein, cette, cette préparation. Donc plus vous commencez tôt, plus vous allez pouvoir euh, vous préparer, assimiler quand même des, des ressources, des informations importantes. Donc euh, il est important de, vraiment hein, de, de commencer dès maintenant pour ceux qui le peuvent pour votre préparation pour le concours du CRPE 2023. Voilà. vous serez forcément plus serein pour le faire. Voilà, ce que je veux dire. Plus vous commencez tôt, plus vous savez sur quoi vous allez travailler, bah, plus vous serez serein, plus vous allez arriver à l'aise aux épreuves au final. Exactement. Donc profitez-en maintenant et, et avancez dans, dans votre préparation. Voilà. C'est forcément du temps de gagner. Mais écoutez, je le, ce live sera forcément disponible aussi en, en replay. Hein, oui, donc, euh, donc on pourra vous pouvez le consulter euh, si vous le souhaitez. Et, euh, et nous, nous sommes disponibles hein, chez FortProf aussi pour répondre à vos questions. Euh, voilà, donc je crois qu'on a fait le point. Donc, n'hésitez pas à nous contacter je si jamais vous avez besoin. Tout. Si vous et... avez des questions, vous nous contactez. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, merci à vous tous, en, en tout cas. d'avoir <rire> fait quelques minutes avec nous. Et, euh, et à merci bientôt. à tous et on vous dit à bientôt.